Créer un jeu de société en histoire, c'est ce que Marco a fait dans sa classe de deuxième secondaire. C'est un projet qui permet de développer la pensée design parce que les élèves doivent entre autres développer le concept du jeu et développer un prototype. L'addition du lab créatif au projet permet aux élèves de repousser les limites de leur créativité en créant un produit final unique avec la modélisation et l'impression de pièces 3D la découpe au laser et la construction physique de pièces en bois. Donc, euh, tout commence par le fait d'associer l'histoire au lab créatif. Et à partir de là, j'ai demandé aux élèves d'idéaliser un jeu qui leur permet de réviser une portion de matière. Donc, ils ont fait des plans, ils ont fait ça en classe, les élèves vont voter et à partir de, de ça, ben on va conceptualiser ce jeu-là au lab créatif avec les imprimantes 3D, la découpe au laser et tout ce qu'il y a comme instrument au lab. Créatif. Bien, parce qu'il euh, y en aurait tout le temps justement qui verrait sa feuille. Puis ah, ici si j'ai une feuille, mais attends, il y en a d'autres qui verraient que d'écriture. Ouais, mais j'avoue. Il y en a non, plein. C'est sûr qu'il y voir. Mettons obtenir euh, des allocations familiales soit versées aux femmes, dans la famille. Oui. oui. Il y a ça. Après ça, il euh, y a -il les métiers parce que t'avais pas le droit Enfin, tu sais, si tu pouvais la donner avec ah, un oui, cible, tu vrai. pouvais pas. Là, non, ça... pis, le nombre de cartes, ça va être le nombre de personnes. Fait que si on a 15 femmes, bon, 15 cartes, ben, ben, genre des salles, plein de salles, comme dau dessus et dessus. Genre, mettons, tu peux faire promener ton personnage, faut que j'aille récupérer ça, genre dans le bureau, faut mm -hmm. que j'aille voler ça. Ou des. des femmes euh, qui ont chanté peut-être? Ah, oh, genre. Euh, la Bolduc Ouais, genre. Ah, oh, la Bolduc. duc! et je Tu sais, mettons, euh, la première euh, en médecine, ce serait intéressant aussi. Oh, ça, c'est En fun. médecine, oui. Oh, il euh, n'y avait pas une mathématicienne, là Oui. Ben, j'ai-tu marqué Marie Curie J'ai même pas marqué Marie Curie. Non. Dans le fond, notre but du jeu. Ça va être qu'on cherche le plus de documents possibles pour aider euh, Martin Luther King à atteindre son, dans le fond, à faire son discours, à, son gros discours à I Have a Dream. Fait que c'est ça dans le fond, on cherche des, le plus d'informations possibles pour l'aider à faire son discours. On essaie, de, avec le projet, de travailler un peu la compétence 2, là, qui est la méthode historique, pour aller essayer de faire un travail de recherche avec les élèves. Les élèves, ils vont avoir besoin de trouver des sources pour être capables d'appuyer ce qu'ils vont dire dans, dans leur jeu, euh, dans les questions qu'ils vont poser également, d'utiliser différents documents. Euh, puis différents, ça peut être des, des documents iconographiques, ça peut être des, des sections de textes que les élèves vont trouver. Finalement, si on veut que ça vienne ancrer, pourquoi pas essayer d'utiliser ces apprentissages-là en créant quelque chose de nouveau ou en créant un jeu autour de ces apprentissages-là. Au début, je pourrais juste dire le but présenter un peu la carte. Ouais. Dire ouais. dire, c'est quoi? C'est des tranchées. Ouais. Ça, bon. bon. ça, ici, ça représente euh, des tranchées. Il va y avoir sept cartes soldats et une carte ennemie. Et, et euh, le but de l'ennemi, ça va être d'empêcher les soldats de gagner. Donc, notre jeu, c'est la révolution industrielle. Euh, c'est un jeu où il faut choisir son type euh, d'usine, puis où qu'on va euh, les, les placer. Certains territoires sont plus riches en ressources. Puis tu vas commencer avec un montant euh, avec, euh, au début de la partie pour plus, pouvoir installer ton usine. Les élèves, ont de l'imagination, souvent on les garde dans un carcan. Au niveau de l'imagination, ben, Là tout est ouvert, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc euh, le but, c'est vraiment, moi, de les soutenir au niveau de euh, la faisabilité du projet et de l'amener au lab créatif. Comment vous avez divisé le travail dans la classe? Dans, dans le fond, il y en a qui font les questions, il y en a qui font la plaquette de jeu. Ensuite, nous, il y en a qui font les dessins sur les cartes, euh, puis il y en a qui font les règlements. On est en train de construire la boîte de jeu dans le lab créatif de l'école. Mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, c'est la boîte qu'on va mettre tous les, les objets qui sont dedans. En fait, ça va ressembler un peu à une valise. là. Ben, c'est le fun, parce que on, ça, je me sers vraiment de mes mains pour euh, créer quelque chose. Puis là, est-ce que c'est toi qui l'as créé de A à Z? Je trouvais pas de modèle pour faire de tâches, fait que j'ai décidé d'en faire un moi-même. Je trouvais ça plus le fun un peu. Ouais. Euh, est-ce que tu peux me dire tu es dans quelle équipe? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, dans le fond, de notre équipe, on écrit les questions, puis on va les mettre sur des cartes qu'on va faire imprimer plus tard. Est-ce que tu peux me donner un exemple de question? Oui, bien sûr. Donc, ici, on aurait « Que fut l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale? » Donc, réponse A, la prise de la Serbie par l'Autriche-Hongrie. B, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. C, la destruction d'un port de Hongrie par la Serbie. Et D, une chicane entre le roi de Hongrie et le roi de Serbie. Donc, ici, la bonne réponse, ça serait l'assassinat de, de l'archiduc François Ferdinand. Que vous me parler de votre plateau de jeu oui, dans le fond, ce qu'on a vraiment voulu représenter, en gros, c'est les tranchées qui étaient présentes dans la Première Guerre mondiale, aussi les trous de bombardement. Puis on a vraiment commencé par le faire sur l'ordinateur pour après aller sur... Euh... La découpe au laser. On part euh, de l'ordinateur, euh, puis de, le projet qu'on a fait sur... Euh, nous, on utilise Publisher, puis euh, on le rend sur du bois. Ça fait toutes sortes de dégradés et de nuances, vraiment joli. Puis dans le fond, à côté de Jacques tranché, il va y avoir euh, des trous qui vont nous permettre de mettre euh, comme des bombes ici... Euh, ou des avions, des espions, etc. qui vont faire partie du jeu. Comment on fait pour imprimer un objet en 3D? Alors, on commence par créer notre objet sur une, une application qui s'appelle TinkerCAD. On peut scanner nos faces aussi. Après ça, on le met sur une clé USB pour l'apporter à l'imprimante. Rendu à l'imprimante, on va chercher notre fichier. On regarde si on a du fil de couleur. Ouais. Puis là, on puis là, on s'assure que tout est correct. On, on clique sur notre fichier, puis c'est parti. Ça, c'est euh, le dé, puis euh, je l'ai imprimé. Puis après ça, j'ai un crayon pour faire les points noirs. Est-ce que tu peux me dire, Nicolas, dans le fond, qu'est-ce qui est important là, pour qu'un lab créatif soit aussi vivant que ce qu'on a vu aujourd'hui? Bien, en dehors des machines, ça prend d'abord un enseignant qui est à l'aise de travailler avec les machines, puis ça, ça passe par la formation. Donc, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on forme d'abord l'enseignant seul sur les machines pour qu'il comprenne le fonctionnement général, mais aussi on déploie là, notre équipe de conseil pédagogique pour qu'on soit présent sur le terrain lorsque les gens travaillent avec, parce que c'est quand on a plusieurs élèves, comme vous l'avez vu tout à l'heure, que là, on a plusieurs types de problèmes qui peuvent arriver. Donc, en ayant une expertise, on est capable d'accompagner l'enseignant pour que lui se sente à l'aise de les utiliser. Qu'est-ce que tu dirais à un enseignant là, qui arrive pour la première fois dans un lab créatif? Bien, premièrement, d'être bien accompagné. les, les récits, euh, soit univers social, récits informatiques ou, au niveau euh, de sa commission scolaire. Je aussi peut-être d'y aller une machine à la fois. Donc, <rire> ça, ça, ça serait peut-être bon euh, d'y aller de cette façon-là. Ou de faire comme moi, de lancer et de dire on fait tout en même temps. Mais euh, d'être bien accompagné, je pense que c'est très important. puis de ne pas avoir peur de demander à, aux gens qui nous accompagnent dans la commission scolaire euh, de venir nous aider à tout.